Couper les petits arbres! Là! Ouais! Les une Mais ouh, vous, je serais bien de tourner là! Moi, je bien! Je Alors là, je bien la corde blanche! Allez, Ah, il y a moi. Raconte-moi là, comment ça se passe là Mais tombez Ça se passe mal Ah C'est en temps, c'est pas grave Allez, passe dessous Allez Trop bien Monte pas trop Monte pas trop Moi aussi je suis cape Moi je suis pas cape et coup, Et coup, tire la corde, faut la remonter hein Allez jusqu'en haut Allez tire fort hein Mets tes deux mains sur ta corde, mets tes deux mains sur ta corde T'es prêt pour le grand saut Allez en arrière Allez tire, tire À ah, saint genre d'Hervé on fait plein de trucs de dingue hein. Allez vas-y, c'est parti faut faire quoi avec les pieds Il faut les lâcher en haut. Et les mains, faut faire quoi alors Pas bah, Il le faut les lâcher aussi. Ah, C'est trop. C'était trop bien. Cherche une prise de mouton. Cherche une prise de mouton. On a vu un mur. Ouais. Et puis on a vu un chien. Ah ouais. Et Loïc était tout en marchant sur une blouse de vache.